Comme beaucoup d'autres groupes qui jouent dans leur cave ou au fin fond d'un abri atomique, Mind Out gagne à être connu. Depuis 2011, cette bande de potes de tout l'arc jurassien compose, s'éclate, joue et rit autour de cette musique bien à eux et qui nous rappelle de loin Deep Purple, Led Zeppelin ou Metallica. Souvent on classifie ça dans le Hard Rock ou dans le Heavy Metal, mais ça nous rend pas justice, je trouve, parce que c'est un peu plus moderne que ça. Donc on peut dire que c'est euh, du classique rock moderne qui tabasse ta mêlée. Bien envoyé, on aime donc ou on n'aime pas, et pour ceux qui aiment, bonne nouvelle, le groupe a lancé un financement participatif sur internet pour s'offrir son premier album. faire de la musique, c'est une histoire d'amitié. Et puis, il y a un moment quand même dans la vie d'un artiste, euh, en tout cas, là, je pense que c'est ce qu'on ressent maintenant, c'est qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin. Puis quand on fait de la musique, je crois que l'objectif, c'est que des gens nous entendent. C'est là qu'on fait un crowdfunding. C'est aussi pour amener les gens à s'intéresser à ce qu'on fait et puis leur dire, regardez, on a certains niveaux, c'est très bien. Et puis, il est temps maintenant de, de le faire écouter, quoi et je pense que c'est déjà très bien si on peut, si on peut faire un, un excellent album qui nous plaît, à nous et euh, aux gens qui, euh, qui nous ont fait le plaisir de nous, nous financer cet album. On essaye vraiment de créer une dynamique qui permette en fait vraiment aux gens de s'intéresser à l'activité et de se dire « Ah ouais, ça c'est cool, ça bouge ici, j'ai envie d'y aller, ça m'intéresse. » Après huit ans de maturation, Mind Out est enfin prêt à prendre son envol tout en gardant les pieds sur terre. Avec cet album, le groupe espère décrocher ses premiers vrais concerts et enfin sortir de sa planque.